en anglais, tu gesses et ouais et donc vite euh, ouais, début, toi cet amour du reggae musique. Est-ce que c'est plutôt le côté anglais Est-ce que c'est un côté euh, plus français avec des vieux groupes comme Massilla ou j'en sais rien Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de chanter les Yardiz C'est qu'est-ce que j'ai écouté en fait jeune J'ai écouté Bob à l'âge de. je me rappelle, vers 800 ans, quand il a sorti Pop Fall of je me rappelle très bien d'entendre de ce morceau sortir à la et euh, j'ai écouté beaucoup de, de, police, de police aussi, de police, un groupe qui a justement fusionné la reggae avec le rock. Et, euh, bah moi je suis né en 70, donc euh, toutes les années punk, je les ai vécues, euh, c'était la mode en fait, c'est vrai Donc voilà, je pense que c'est une association d'un de, ouais, de, de police qui était un groupe de fusion, et, et c'est un peu ce que je fais. Je fusionne le reggae, le reggae avec un son euh, peut-être actuel. Un son anglais un petit peu aussi du coup. Bah oui, moi je suis anglais, mmh. j'ai mmh. les racines anglaises et, mmh. et forcément ça vous donne une direction dans ce qu'on peut faire en musique. Et du coup au niveau de la fusion, parce que c'est aussi un thème qui est un petit peu euh, récurrent dans le reggae musique, on fusionne pas mal les genres et là toi tu as quand même une incarnation euh, très électronique de cette fusion euh, depuis tes premiers, tes premiers, premiers albums. Euh, c'est vrai, complètement. Et, et là du coup ce retour à la machine, euh, comment tu l'as voulu Comment, tu euh, comment ça t'est venu, euh, Je pense que c'est l'influence qui décide, tu vois je me suis dit, j'ai envie d'aller par là et c'est ça qui a un petit peu décidé de, de la formule solo aussi. Peut-être dans deux ans, je vais avoir envie d'un son hyper box avec des récitaux. On ne sait pas fait ce qu'on aura envie de faire dans, dans quelques années. Donc je pense que l'influence, c'est surtout l'envie. Et aussi ce qu'on écoute autour, tout ce qui nous influence autour, on nous, on nous donne des envies. Moi, j'écoute pas mal de musique. Que, actuelle que ce soit de l'électro ou du rock peu importe les choses qui sortent aujourd'hui les jeunes ils ont des idées là, c'est un truc de dingue ça va hyper vite alors justement pour en parler de, de cet album Square qu'est-ce que tu as voulu y mettre exactement devant comme euh, comme vibe comme message comme énergie alors, le message c'est qu'on bout un certain nombre d'heures de, de travail et on arrive à un résultat euh, correct et excellent ça dépend de le nombre d'heures qu'on fait donc je crois que le message square là pour moi c'est vraiment je suis arrivé à un point, c'était 40 ans que je suis basique, j'ai plus rien à prouver à personne, à... ça va pas encore à moi-même. Oui. Donc voilà c'est certainement un album, de... voilà, c'est un chronosum. Je suis un album de la carrière où je... où je me sens très très libre en fait. Je gagne assez d'argent pour continuer à faire la musique, je bosse avec d'autres artistes forcément et donc je suis arrivé à un état sérénité tu sais, et d'être sur scène c'est très agréable hein, c'est un ouais. état de, de tout contrôler en fait. Oui, il ouais, te laisse un peu toi contre le public, toi être machines contre le public euh, et à, et à, à trouver... Euh, parce que du coup c'est un jeu qui peut se moduler perpétuellement Ah je ne sais pas ce que je vais jouer euh, voilà. j'ai un petit écran et j'appuie sur le morceau que je sens par rapport à, au lieu où je suis euh, au moment où je suis en train de vivre donc, euh, donc c'est très agréable. Donc en... ça, peut, ouais, ça donne un scène radicalement différent à chaque fois. Quoi. Ouais, j'ai peut-être un morceau avec lequel je commence et un oui, morceau voilà. avec le feeling, et entre les deux. Euh... Après, c'est vraiment la vibe. Ah. Exactement. Ça, c'est cool. Et c'est vrai que tu le... parlais de l'inspiration des jeunes euh, des musiques actuelles. Là, on a des marques billets qui font de la musique très improvisée sur scène, seul en scène aussi. C'est talent. Un talent. talent incroyable. Il, est plus, il est plus trop jeune. jeune il n'est plus si jeune que il, ça. Il a regardé sa bosse. Hein, c'est vrai mais c'est vrai que l'improvisation, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc-là, l'improvisation prend une part de plus en plus importante dans la musique actuelle et sur scène, tant malheureusement, je Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends Pourquoi tu penses que le public a besoin de ça, un envie de ça Moi, je me dis que le public, il a besoin de voir des gens font. Euh, Donc euh, moi, c'est ma priorité, les gens avec qui je travaille aussi, c'est euh, le plaisir de travailler, d'être conscient de la chance qu'on a, de faire ce métier-là. Et... Et ne jamais se plaindre. Jamais, on ne peut pas se plaindre. On fait un, un métier tellement exceptionnel. Enfin, euh, étudier contre le public, mais c'est avec le public surtout. C'est ça oui, qui est ça. Ça. Et, euh, donc, euh... Oui, Avec le public, il se passe des choses absolument phénoménales à chaque fois. C'est incroyable. L'énergie qui porte tes concerts varie à chaque fois. Et du coup, d'un lieu à l'autre, tu des énergies différentes. Qui et c'est mieux en mieux surtout. Moi, c'est la progression qui m'intéresse. C'est à chaque fois faire mieux. Et de... Elle kiffait. Ouais. Elle et ce soir, là, du coup, ta pochette d'album, on a un visuel qui est ultra particulier. C'est quand même... Qui euh... si, l'artiste qui a, qui a fait ça C'est un ami de, de l'école Estienne. J'ai fait l'école d'art appliqué. Yeah. Euh, l'école d'art Et j'ai voulu aussi, peut-être, sur Stablon, faire. Euh, de, de bosser avec des gens proches, des gens de confiance, des gens qui, qui vont prendre le temps de, de comprendre l'idée, donc voilà. C'est un ami de longue date qui a fait ça. Il s'appelle Peko, C'est son nom d'artiste. Il fait plein de choses, c'est une boîte à idées, euh, et il fait de la musique aussi. Ouais. Et bon, des bons artiste. Exactement. Un polyartiste amoureux de, de la création. C'est beau, ça ressemble un peu à du pastel, je un peu parce que on ne voit pas. c'est ce que. Il y a une petite influence pop-up. Ce n'est pas une influence parce qu'il ne connaît absolument pas. Ah ouais, en fait. Mais, mais c'est ah, ouais, ouais. une bonne référence. Ah, ouais, ouais. <rire> excellent. Excellent. Et du coup, bon, ton, ton actualité, tu vas continuer de tourner un petit peu. Qu'est-ce que tu m'as dit jusqu'en décembre, c'est ça Jusqu'en en décembre 2023. Ouais, en décembre à... Parce que 20. ça marche vraiment bien, là. les projets solo là, il y a une évidence en fait. Ouais, ouais. tout explose quoi, à tous les Pour moi bon, autant que pour les gens qui sont en face, c'est génial. Je suis heureux. Ouais, et tu vas tourner que en France ou t'as des quelques dates en Europe On a fait quelques dates en 2019, justement, hein, avec le groupe c'est purement un problème financier quand l'élite se met sur la route il y a un billet de salaire qui est incontournable peu nous on est deux sur la route il y a Adel qui a le moi, qui fait la lumière et la régie donc forcément ça réduit le budget donc on a joué en Tunisie, on a joué à Mozambique on a joué en Grèce Comment commence à tourner un peu en jouant en Espagne en septembre donc, euh, je voudrais savoir comment était la tunisie au Mozambique je crois que dans tous les pays où la musique et dans la culture, voilà, c'est très, très, très. Je, je peux prendre l'exemple comme la, la Bretagne, il y a de la musique tout le temps en Bretagne, enfin, à la Réunion aussi, euh, en Mozambique, c'est pareil, à, à Cuba, j'ai pas joué à Cuba, mais j'ai un souvenir qu'il y a de la musique tout le temps, par ouais, ouais. Donc les gens, ils ont, ils ont les oreilles. Donc voilà, les, les pays où la culture musicale, ça kiffe, hein, je sais ça. De <rire> toute façon, il n'y a pas de secret. Non Quelqu'un disait un, un vieil auteur français à nous quand la musique est bonne. Donc tu as encore des dates, on disait jusqu'en 7 décembre 2023. Donc, ça fait euh, encore quasiment un an tournée. tournée. Oui, oui, ça se partie. Ouais, euh, mais as déjà euh, songé à, à autre chose, parce que Square là, est pour récent quand même, mais euh, est-ce que ça t'amène des idées justement, peut-être de, de, de fidéliser des tournées avec ton set machine comme tu fais là Ça t'amène des idées de création en fait je suis tellement libre que moi j'ai commencé la musique avec du punk, du rock et je crois que j'ai envie de retrouver ces énergies là sur scène et j'ai joué avec les Ramona de Méni il y a quelques jours et je me suis quand même, l'énergie punk c'est l'énergie donc peut-être des sonorités punk et et reggae, voilà c'est tout ça, les envies que j'ai en ce moment Une espèce de punk et reggae parti Ouais punk et c'est parti Exactement Capé les parties aussi, parce qu'ils vont venir aussi, ils seront là, dans les énergies de Samedi, je pense. un c'est ça Samedi ou demain Demain Oui, c'est demain. Dimanche. Dimanche. Merci. Merci, le petit scapé. dimanche. Merci à vous, c'est très gentil. Ça risque d'être un petit peu violent, quoi. Ouais, ça va faire bouger un petit peu les lèvres, ça va être sympathique. Et cette énergie-là, du coup, qu'on retrouve au Sunscape c'est exceptionnel, même pour nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dégagé le plateau radio, et tout comme ça, on a fait deux d'affilée. On est content de revenir, et aux et au Sunscape et euh, ben bah oui, on leur souhaite euh, longue vie. Est-ce que euh, tu est as un mot, une petite, euh, petite pensée là, pour le, le, bah, les organisateurs Parce que c'est compliqué en ce moment. C'est plutôt au public, il faut dire venez parce que, parce que ces gens-là se démènent. Moi, je trouve qu'on est toujours admirateur, admiratif des, des, des organisateurs qui se plient en quatre toute l'année pour trois jours de, de festival. Donc, euh, donc pour le public, surtout, allez au festival et, et régalez-vous, surtout, parce que c'est là le but. On pose la question à la superbe assemblée de ce soir. oui, J'imagine que Kika a des questions. Étant donné que tu es la seule représentante des médias ce soir. Du coup, viens le rejoindre. Vraiment, profiter. Merci. Je viens sur la croix. Bonsoir, Oui, je peux même monter la tête. On n'est plus à certains. Salut. Salut, je m'appelle Kika. Kika. Kika. Jessica. Jessica. Avec un cas. Mais, euh, Mephotep put Kane et mon nom, donc, tout le monde, me dit Kika. Ok, Kika. Sure. So, um, je vais te parler en français, Parce que tu vis en France depuis tes 11 ans. Oui, mais tu parles anglais, mon père. Je parle anglais aussi Mais les auditeurs, peut-être pas, on va en français. Faudrait traduire, ça serait mal. C'est toi, Fred, qui traduire C'est Polo qui va traduire, c'est notre traducteur <laughs> officiel. C'est le Polo traducteur officiel, ok. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Underdog Mico Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai fait un album parce que justement mon pote Peko, à l'époque, m'a dit il faut que tu fasses un album, tu nous emmerdes, fais un album. Ok, je vais faire un album. J'ai fait un album avec DT, qui s'appelle Take My Time, et j'ai envoyé ça partout, j'en ai tiré 300, j'ai envoyé à 200 labels anglais et à 100 labels en France, oui. rien, aucun retour. Et par hasard, je crois que son père, il bossait à Naïve, une, une, une société de distribution. Et par hasard, je crois qu'il bossait avec son père, ou il le dépannait, ou alors il avait mon quartier label pour des potes. Et il a des disques sur son bureau, enfin, c'est des promos. Et il voit mon disque, il lui rend un salaire nul, et il le met en dessous. Et en fait, à chaque fois qu'il reprend les le disque, il y a Donc, Mon disque, il réapparaît. Il dit, bon, je connais une discothèque quand même. Il l'écoute, et il m'envoie un mot tout de suite, il dit, ah. C'est super, ça peut marcher, je dis, oh, tu, peux, tu peux se rencontrer. Et il m'a dit, tu peux vivre de ça. Et moi, je lui ai dit, je ne crois pas, mais si tu veux sortir son disque, vas-y. Ça t'a donné la confiance quand même Non, parce que ce n'est pas, pas un but. ça n'a jamais été un but pour moi de faire de, de la musique. De de de, de... Non, pas forcément, je n'ai moi. Ah. Mais euh, il paraît qu'il y a du talent dans la musique. La musique, euh, j'écoute et mon entourage j'ai... Il euh, <rire> oui, faut croire gens qui toi. Donc, on, on sait juste pour l'anecdote, la, la semaine où il écrit, il y avait un des morceaux au German Base qui passait sur Radio Nova. German et Bas voilà, à partir ouais. de là, c'est parti. Et oui, puis Nova, ça a été un très euh, oh, bien... Un, un ouais. euh, donc, tu parles de rester authentique et de te mettre en danger, de faire euh, des prises de risque régulièrement. Euh, tu dis que tu puisses en toi euh, ce que tu veux offrir à ton public. Tout à l'heure, tu parlais avec Fred de différents styles que tu as eus, rock, etc., avec lesquels tu as commencé. Est-ce qu'on pourrait éventuellement te trouver dans du dub Dans de la dub pour ah, dire comme il faut Absolument, j'ai sorti une troisième album qui s'appelle Force and Dub. Uh -huh. Mais c'est un dub, c'est plutôt euh, le dub utilisé dans le sens expérimentation et pas du tout dans un style musical. Uh -huh. Parce qu'à la base, dub version, c'est une phrase B du 45 tours. J'ai un souvenir de Master Blaster de Stevie Wonder. J'avais peut-être 6-7 ans, je retourne, je vois top, de la chose. je du coup cool, je mets que la zic. Ouais. Voilà, donc euh, à ça partir de là, on y va. Ouais. Donc n'importe quel site finalement peut être top. Ouais. Et peut-être que mon prochain album, si ce n'est pas top, ça sera un album dub aussi. Où je revisite un peu. Euh, ouais, de façon, le... quelques... Oui, c'est ouais, ça, je revisite les morceaux, je, je les retourne. Mais... Ouais. Ouais, c'est bien, t'es. Euh... Tu es un créatif dans tous les types de sons, c'est ça qui vrai. fait de en fait, la musique. C'est un art, la musique, il faut voilà. le rappeler alors, des fois. Bien sûr, euh, tu, tu es riche de style, voilà, c'est ça, euh, ça qui fait ce que tu es. Et Fred, tout à l'heure, parlait de, de la pochette de ton album, le dernier qui vient de sortir au mois de juin. Tu es auteur, compositeur, interprète. Yes, merci. Tu es multi-instrumentiste, tu enregistres, tu mixes, tu produis. Est-ce que tu pourrais éventuellement un jeu de faire toi-même un projet de ton album Alors je réfléchis sur les faits. Non, j'ai fait juste celle de. J'ai sorti un album live avec groupe. Et peut-être qu'il faut, faut savoir s'arrêter aussi, tu vois. Ouais. Parce que ça m'intéresse forcément. J'ai fait la, une méthode à reblaquer, c'est quelque chose qui me parle. Hein. Mais je. Je ne sais pas si je me sens assez euh, fort là-dedans. Euh, je sentais euh, déjà à l'école qu'il euh, y avait des gens qui savaient pas mal ce qu'ils faisaient hein, dans le domaine graphique. Ouais. Et je pense que je n'étais pas assez euh, sûr de moi là-dedans. Toi, tu ne dessines pas Si, je dessine pas ouais. mal en plus. Ouais. Mais il <rire> euh, euh, y en a qui font ça bien mieux que moi. donc, peut-être que je me dis que ce n'est pas au niveau de ma musique, ouais. Ma, ouais. ma créativité graphique. Ouais. Tu, vois, et tu, tu faire de... déléguer Oui, puis c'est bien aussi déléguer pour. Euh, pour, pour okay, et toi, un toi, petit peu chantier, je fais pas mal de choses seules. Oui, c'est ça. À... Ah. ça. Tu es plein, plein, plein, plein de créativité. Comment en fais-tu pour prendre de la hauteur euh, Je désassocie complètement qui je suis avec ce que je fais. Ouais. Je prends très, très, très au sérieux ce que je fais, ouais. mais pas du tout au sérieux qui je suis. Je ouais, différencie l'être humain et l'artiste Ouais, euh, non, je sépare la personne quand il crée de la musique avec mmh. celui qui est là avec toi, tu vois, en discuter. Ouais. Mmh. Celui entre deux morceaux, c'est pas le même non plus. Ouais. Une fois qu'il y a la musique, c'est terminé. On est, on est dans la musique. Oui, tu es l'artiste. Hein. Ouais, c'est ça. ça, ça. Et, à et si je suis pas en train de faire de la musique, euh, bah, je suis pas la même personne. Ouais. Donc, je disais, je dis ceci. Vraiment ça. Pour ouais. justement, regarder la fraîcheur, regarder la vérité. Et garder de l'humilité aussi, et les gens qui ont la grossesse dans la musique, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça devrait faire l'inverse en fait. On doit tellement au public, c'est le public qui fait qu'on est là même. C'est ce qui fait que tu longtemps aussi, bien sûr, ton humilité. On fait que de la musique aussi, on ne sauve pas des lignes, on fait de la musique. Est-ce que tu es pas en Angleterre pendant le confinement non, pas du tout, non, tu es ça en France. fait quelques années que je t'ai parlé en médicament. Ouais. Et tu l'as vécu comment euh... Le confinement ouais. euh, Sur le moment, c'était plutôt sympa, c'est après que c'était dur de reprendre, euh, reprendre le goût un petit peu et puis aussi de se demander ce qu'est-ce qu qu'on fout là, c'est quoi l'intérêt. Ouais. Parce que tout le monde a un petit déprime et ah, c'est peut-être optimal. Ouais. Peut-être que ça... ça ça a la créativité aussi Est-ce que ça a eu cet effet-là sur toi Non, pas du tout, non. non. non. non. Tu t'es euh. posé, t'as profité Oui, j'ai plutôt joué à la Play et composé basique. Je pas forcément inspiré, parce que... Euh, quel intérêt, en fait Il si y a beaucoup d'artistes qui ont été le confinement, mais... Euh, pas toi. Euh, si, mais un, indirectement. Ouais. J'ai un morceau qui s'appelle Coming Out qui parle plutôt d'expression de de, de, de, de, de créative. Ouais. On peut voir ça aussi du côté caména on peut être assumé qu'il aussi. Ouais. Euh, et ça marchait bien avec le confinement caména, on a envie de ça. Ouais. Ouais. Venir, quoi. Voilà, message ouais. subliminal, surtout, ouais, ouais, ouais. pas un message direct. Et, et du as coup, euh, ma dernière question. Tu as fait deux guides et un des deux, The Worlds, a été gagnant du Grand Prix du Festival de musique indépendant. Il y a un moment de ça. Est-ce que tu te sens encore dans la compétition ou est-ce que c'est passé J'ai un morceau là-dessus qui s'appelle Be My Guest. Et le refrain, ça dit, Competition is a prison, Contest is a mess, it's all intuition, manifest. Ça dit que ça anime la, la, la, la, je sais pas comment, dit, l intuition, l intuition. Donc, non, moi je suis pas du tout, euh, pas dans la musique en tout cas, il n'y a aucune association avec la compétition. Et le clip là, c'était sympa, mais ok, cool. Ouais. Ou on peut mettre ça sur notre euh, voie, sur notre clip. Mais... Tu recommencerais De quoi Tu avais l'occasion de euh, te De gagner un clip moi je veux je OK, pour gagner ouais. quoi tout sais. <rire> Tu es encore ouvert à la compétition. C'est pas mon problème, ouais. tu vois. Okay. C'est le problème de ceux qui font la, tu vois, les, les, les concours et les trucs comme ça. Moi je suis très content de tout ce que je reçois, mais ouais. si je ne fais pas, ça fait pareil pour moi, tu vois, mais ça ne change pas ma vie maintenant. Et donc pour reggae.fr, par exemple, si euh, on te citait parmi les artistes en compétition euh, pour, pour être dans le choix du public. Si tu arrivais premier, comment tu réagirais C'est pas mon problème. C'est vrai, c'est. Je te dis, moi je me En fait, ça m'appartient plus, moi. Ah, voilà. Dès que c'est sorti, c'est fini. Je, ouais. je, je suis sur la suite, on a déjà un ah, voilà. Ça, c'est un cadeau. Bah, Et qu'on prend volontiers, d'ailleurs, ouais, ce ouais, cadeau. Ton ado, les deux. Promotionné pour 2023 Ouais. Enfin, en fait on fait des albums aussi pour pouvoir dire ah, je veux jouer mais... c'est ça la réalité sinon je jouerais tout le temps hein, voilà. mais bon si c'est bien de sortir des nouveaux sons. C'est la passion qui nous guide. Tant qu'on aime, on continue. Exactement. Merci Fox. Merci à vous. Merci Nika pour euh, tes questions. Euh, Square, on le rappelle, hein. Donc, que euh, Flox défend actuellement sur scène avec des formules euh, régulièrement changées qui permet d'avoir un show totalement euh, différent mais euh... hybride, hybride, hybride. c'est vrai, je me dis des fois j'enchaîne des morceaux euh, pour rien avoir. Et je me dis c'est bien ça ça, ça, ça donne y a un... une trace pour le public. Est-ce qu'il y a un, un style musical actuel, on va dire euh, très contemporain, hein, qui est émergent, qui te qui d'aller un petit peu survoler. Écoute, tu sais quoi, t'es certainement mieux qu'avec moi hein, sur tout ce qui est un peu nouveau, ce qui sort. Moi, j'entends des choses, tu vois, mais je ne vais pas forcément euh, aller dans une direction. En fait, quand j'entends une musique un peu reste, je l'écoute, je dis OK, ça, ça m'intéresse. Je ne vais pas forcément creuser, tu vois, j'essaie de euh, m'inspirer de tout ce que j'entends. Donc, euh, c'est plutôt moi qui vais te demander s'il y a des nouveaux trucs qui ouais. se ce Et tu auras peut-être de, de, hein. de bonnes inscrits euh, de l'ordre général V. Et, ouais, et pareil, est-ce que l'environnement, ton environnement, comme tout le monde, on parlait du confinement tout à l'heure, qui a eu un impact quand même un peu sur la créativité aussi, ce que ça change la donne C'est vrai, qu'il y Si on si, si, peut plus jouer la musique, c'est difficile d'être inspiré. Et sur, sur les conditions climatiques qui réchauffent toute la planète, on a des températures records et des vagues migratoires qui se préparent, qu'est-ce que... Des les, feux de ouf, on, on a, a vu fait de partout. partout ouais. Qu est que, quel est l'impact que ça va avoir, toi, sur qu ce que ça d'ailleurs ah, euh... Il va falloir que je sois encore plus souriant et plus, plus positif et, que, euh, et de prendre ce rôle au sérieux. De, euh, voilà, les gens, moi je suis moi, que là pour donner des bonnes vibes aux gens, tu vois. Je ne suis pas là pour euh, rappeler si ça déjà. je suis là pour leur dire... Ah, ouais. Vas-y, on va passer une petite heure ensemble, on va kiffer, on va oublier tout ça. Hein. Et de, chose, on peut considérer ça comme un médicament, un hein, petit peu. De quoi On peut le considérer, on peut le considérer oui. un petit peu comme un médicament. Ouais, mais qui va rien soigner mal. <rire> ça soignera un petit peu le fond de la, de la pensée. Ça, ça va faire bien. On ne sait pas, on ne pas. T'as raison, t'as raison. En tout cas, Square, donc, hein, euh, Donc disponible... Euh, donc, tu voulais le sortir en vinyle, je crois que tu m'avais oui, dit. Oui, hein. j'en ai là, j'en ai là des vinyles. Ouais. Donc, euh, bel objet, en tout cas, pour euh, mettre en vinyle, parce que c'est une belle pochette. et du ouais, coup, on l'a fait faire un, a a fait coup, un de support. Sur un carton retourné, c'est magnifique. <rire> <rire> bon, en tout cas, Excellent. on te remercie, peut-être à ta débatte, déjà mais, euh... En tête Allez sur les réseaux. Il y a tout de suite, il y a les dates, les jours, il y a tout ce qu'il faut. Bon ah. voilà, n'hésitez pas à aller vous informer directement aux réseaux les sociaux. Le logo cette année, je peux peut-être préciser ça, non, le nouveau logo BZH. Le BZH, ouais, c'est celui ouais. qui sera probablement le plus furieux cette année bien entre bien les le deux nouveaux logos. C'est pas que je veux faire une compétition entre les deux oui, nouveaux logos, oui, oui. Justement. mais la fois faut avouer que le BZH, ils ont mis les petits plats dans les grands, ils ont rajouté déjà une quatrième journée, ouais. chose que le Frézan n'a pas fait et que... surtout. Il y a quand même des noms assez prestigieux, type quelques-uns des Fils Marley, Burning Spear, des Steel Punch, des machins, des billes voilà, à Ike, je sais pas si elle a annulé le, le BZH, mais je crois pas. Ouais, il y a, a celui des... voilà, il y a, et... a Bigarros aussi, je crois. Ouais, non, mais ou... Il y a une affiche assez dingue pour le BZH cette année. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on y soit pas. Oui, hein mais c'est pas grave, on est au Sun on, on est au j'ai Sky, c'est le principal. Voilà. On est au Sun en Alors direct ça, sur reggae.fr Alors là, quelques survivants sont, sont revenus par ici. Bravo. Yes.